Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui m'a été demandée beaucoup de fois, c'est une vidéo sur mes révisions. Alors pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui ont entendu un petit peu parler, euh, j'ai un bac plus 3 dans les métiers du multimédia et de l'internet et euh, j'ai décidé à 25 ans de reprendre mes études, comme quoi il n'y a pas d'âge. Euh, je me suis donc dirigée vers une filière de psycho, donc je suis en première année de psycho. J'en ai environ pour 5 ans et si je veux faire tout ce que je veux, j'en ai pour 8 ans, mais euh, on va pas parler de ça euh, aujourd'hui. Par contre, euh, je vous ferai une vidéo FAQ avec toutes les questions que vous avez sur les études ou sur la psycho etc je vous invite donc à me rejoindre sur instagram puisque la faq se passera sur le instagram en plus de ça sur insta on est tout gentil on est tout chill prenez la parole on parle de sexo on parle de cours on parle un peu de chat aussi parce que monsieur chat est là petite image de mon chat qui est... qui est tombé du troisième voilà donc vous n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram comme ça euh, à la fin du mois je ferai cette vidéo faq spéciale un peu plus psycho etc aujourd'hui je veux vraiment me concentrer sur des astuces révision. donc je me suis fait une petite liste et c'est parti chose que je vais vous dire, et ça va vous sembler con, banal, etc., mais faites des études que vous aimez. Alors, je donne cette astuce parce que pour moi, pour réviser facilement, faut aimer ce qu'on fait. J'ai un bac plus 3, euh, j'ai fait un bac L, j'ai euh, toujours été dans le flou de ce que je voulais faire plus tard, j'étais toujours en mode... Mm -hmm, ok, bon, bah je sais pas, etc. J'ai toujours pris un peu euh, des choix par dépit. J'ai jamais vraiment aimé réviser, j'ai jamais trop révisé, je suis toujours un peu allée au talent. Talent, ça fait bien les choses, mais ça fait pas tout. Et euh, aujourd'hui, je redécouvre les études <rire> parce que déjà, j'y vais plus pour les raison que j'y allais quand j'avais 20 ans pour la simple et bonne raison que comme je suis passionnée par ce que je fais je suis passionnée par mes révisions je préfère réviser que sortir voir mes potes des fois ça c'est un point de de 1 hein. vous avez un peu suivi mon aventure de révision euh, sur Instagram et je ne me suis pas forcément très bien prise et je sais c'était la reprise mais je essayer de vous donner voilà des, euh, des petits tips à vous vraiment pour ceux qui sont en études supérieures plus après si vous n'êtes pas en études supérieures vous pouvez vous en servir mais vraiment pour ceux qui sont en études supérieures qui sont soit à distance soit pas à distance parce que moi personnellement du coup je le fais à distance sinon c'est trop compliqué à gérer et je préfère parce que je m'organise très bien comme ça. Le premier conseil, ça va être pour ceux qui sont en contrôle terminal ou à distance. Si vous décidez de faire des études à distance, etc., vous pouvez le faire. Une, une organisation à avoir. Et moi, le, le petit truc que je vais vous dire et que je vais faire ce semestre-là, que je n'ai pas fait au dernier semestre, c'est euh, vous recevez le programme. Alors, je vais vous montrer à peu près ce que j'ai reçu. Donc vous recevez votre programme, donc là il a pas tout hein. j'avais 7 UE à passer donc ça c'est vos cours, vous devez essayer de vous organiser pour faire en sorte que un mois avant le partiel, vous avez lu tous vos cours, tous vos cours, faut que vous gardiez le dernier mois avant vos partiels pour réviser, euh, je m'en fous, vous vous organisez, vous faites des petits calculs, vous vous dites combien de temps vous devez faire ça, combien de temps vous devez lire ça, etc environ 2 heures par jour c'est minimum, mais ça vous laisse le temps de faire pas mal de choses après euh, vous pouvez vous laisser des week-ends etc, mais organisez-vous un planning que vous tiendrez sur vos révisions, combien de pages vous devez lire par jour, combien de pages vous devez faire par jour etc pour pas vous retrouver débordé à la fin euh, petit conseil numéro 3, c'est le conseil que tout le monde sait, c'est le conseil qui fait chier tout le monde vous regardez cette vidéo mais vous savez très bien ce que vous avez à faire, vous le savez, en gros après chaque jour de cours ou après chaque révision, vous devez faire des fiches euh, qui récapitulent votre cours, quand je dis des fiches qui récapitulent votre cours, c'est pas écrire tout le cours en plus petit, c'est écrire juste les notions importantes parce que sinon ça sert à rien, c'est hyper important de le faire, alors si vous êtes en contrôle terminal comme moi, c'est bien de le faire euh, vous, vous lisez votre cours une fois, vous surlignez les trucs importants et vous le faites après. Si à l'inverse vous avez beaucoup de cours à la semaine, etc. Parce que vous êtes en cours directement, vous pouvez le faire le week-end ou le soir, enfin comme vous voulez, mais au moins essayez de le faire une fois par semaine pour pas vous retrouver débordé à la fin et je vous jure vous allez gagner un temps, mais un temps dans vos révisions incroyable. C'est incroyable le temps de révision que vous allez gagner parce qu'après votre cours, vous pouvez le mettre de côté, vous n'en avez plus besoin et vous avez juste vos petites fiches à relire, etc. C'est hyper chiant à faire. Enfin personnellement j'adore, mais parce que je suis bizarre, mais euh, c'est le truc qui marche le mieux en fait, c'est euh, réécrire vos cours. Réanalysez vos cours. Je suis. Oh, t'es emmerdée parce qu'il y a une punaise. Maman chou. Saleté de punaise hein. Bon, elle est partie. Autre conseil pour ceux qui sont à distance, essayez d'éviter de mélanger tous vos cours. Par exemple, dites-vous cette semaine j'étudie la neuroscience, la semaine prochaine j'étudierai euh, le développement, etc. Ou vous le faites au mois, etc. Mais évitez de faire un jour chacun parce que vous allez vous retrouver perdu, surtout quand vous avez des matières qui se ressemblent comme moi. Faut vraiment que je sois focus sur une, etc. Mais ça, c'est une manière de travailler qui est très perso. Mais essayez vraiment de ne pas vous éparpiller, sinon vous n'arriverez jamais à faire vos fiches. Et euh, si vous êtes en cours, essayez de faire vos fiches peut-être en, en, en week-end. C'est chiant de bosser le week-end. Mais dites-vous que tout ce que vous gagnez maintenant, c'est des trucs que vous gagnez sur plus tard Ça vous évitera de vous retrouver débordé à la fin Moi perso j'ai une petite pochette comme ça bon que j'ai chez Emma On s'en bat complètement les couilles Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne Donc ça euh, c'est toutes mes fiches euh, pour mes différentes matières Donc j'en avais 6 C'est pour ça que je vous dis Enfin c'est bien à faire Après ça prend du temps, ça prend de l'espace Les feuilles Bristol ça prend de l'argent hein. J'aimerais bien faire un partenariat avec Bristol Pour avoir des classeurs Parce que le classeur Bristol a 10 balles Il m'en faut 6 On a opté pour la petite corde Mes cours de sociaux font environ 200 pages. Mes cours de sociaux en fiches font environ 9 pages. faut savoir qu'en sociaux ils parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pas grand-chose. Je suis désolée pour ceux qui sont en sociaux. En plus, j'adore la socio puisque je l'ai quand même en option. Ça fait 6 pages, les 200 cours. En psycho, par exemple, en méthodologie, en psycho, c'est les maths de la psycho. Parce qu'il y a des maths en psycho. Et bien, genre le cours de 40 pages, il fait à peu près 10 feuilles Bristol. Voilà, c'est comme vous vous organisez, comme vous voulez, etc. Autre petit conseil en un, faites des fiches avec des dates et faites des fiches avec des défis. Quand vous étudiez, apprenez les mots que vous ne savez pas, surtout si vous êtes euh, dans le monde médical, euh, de la science, etc. Il y a plein de mots que hein, euh, je n'utilise jamais au quotidien, que j'étais en mode, ah, je sais ce que ça veut dire, mais je ne saurais pas le redécrire précisément. Et du coup, je me suis fait des mots euh, définition. Alors, il y a des mots tout con, il y a science, il y a doute méthodique, il y a clivage, enfin, c'est des trucs que je sais, mais sans savoir. Après, il y a des trucs que je sais un peu moins, mais même des trucs tout con, genre le psychisme, etc. Comment le définir, c'est hyper compliqué. Euh, voilà, euh, tout ça, enfin bref. Et ensuite, il y a les fiches de dates, où euh, comme ça, quand vous révisez, vous pouvez avoir, prendre vos dates. C'est important d'apprendre vos dates Et vous faites une fiche chronologique dans... Comme ça, quand vous apprenez, hop Maintenant, vous avez été studieux Vous avez fait vos fiches révision euh, Pas au dernier moment Vos fiches comme ça sont prêtes un mois avant vos partiels comme je viens de le dire tout à l'heure, ça c'est prêt ça c'est un, un temps monstre de gagner hein, à pas faire au dernier moment, il vous reste un mois de révision avant vos partiels et là euh, ce que vous allez faire c'est que vous allez devoir réviser, donc faut savoir que déjà comme vous avez déjà pré-révisé, vous avez gagné un temps sur vos révisions et vous avez déjà vu les notions assez bien puisque comme vous les avez vu une fois plus fait vos notes, logiquement ça, ça passe ça passe logiquement, je me fais même des petits marques pages pour retrouver son mère et tout, non mais je suis organisée de ouf ah oui pour les calculs aussi je me suis fait une fiche calcul, la meuf qui s'est parti, vous reprenez vos et vous les relisez, etc. Mais vous faites surtout un sommaire. Le sommaire est très important. Quelle raison On dirait que je vous fais un placement de produit pour les cours. Genre, je devrais être sponsor par l'éducation nationale. Alors, vous allez réviser, réviser votre cours. Vous faites votre sommaire au fur et à mesure que vous révisez. Comme ça, vous pouvez réviser solo après. C'est malin. Vous avez juste à lire ce que vous avez mis. Genre, moi j'ai mis c'est quoi la condition et euh, je devais y répondre toute seule. Euh, Traitement descendant VS ascendant. Qu'est-ce que c'est Léa Et hop, si je savais pas, j'avais juste à lever, à trouver la page et à me dire ah oui, c'est ça. Et ça vous aide à faire des petites connexions dans votre cerveau, etc. Et franchement, le sommaire c'est la meilleure chose pour les révisions. Genre, je sais pas si je suis la seule à faire ça. Après, vous pouvez faire des petits dessins Dedans. Comme ça vous pouvez réviser solo. Après si vous êtes un peu joueur et que vous avez le temps, vous pouvez carrément faire un gros vocal euh, avec plein de notions à l'intérieur. Vous mélangez tout, vous tirez au sens. Si vous êtes solo, vous n'avez pas d'amis comme moi pour réviser parce que vous n'êtes pas en cours, et ben, vous démerdez. Soit il y a des potes qui viennent, mais la plupart du temps quand mes potes viennent, j'ai pas envie de leur demander de me faire réviser. Soit ben, je me fais des petits kiffs et je me fais des petits jeux, etc. avec des notions, etc. Surtout quand en psycho c'est des QCM, c'est un peu vénère. <rire> Sacrément vénère, des QCM négatifs. Pour terminer, je finis avec le point numéro 7, qui est qu'on a chacun nos méthodes d'apprentissage. J'ai de la chance. Euh, d'arriver à apprendre tout par cœur. Alors il y en a qui râlent, oui, mais c'est dégueulasse qu'à l'université ça soit du par cœur, etc. Moi je trouve pas ça dégueulasse, je trouve ça bien parce que je trouve ça important d'apprendre des notions. C'est bien de savoir le cours, mais il y a des dates, il y a des notions très importantes à apprendre mot pour mot, surtout quand vous êtes en sciences ou en médical ou dans tous ces domaines-là où, où la précision est importante. Est vrai, en histoire, en socio, je comprends que voilà euh, on peut savoir les grosses idées, mais c'est vrai que dans les trucs il y a des choses vraiment à savoir pour pas faire d'erreurs et il y a quand même la vie de personnes en danger. Voilà, j'ai cette chance, j'ai fait 12 ans de théâtre, j'ai toujours appris hyper rapidement. Vous devez trouver votre moyen à vous de le mieux réviser. Alors il y a des moyens Nénotechnique. Par exemple, pour la représentation de la pensée, j'ai mis TCR pour me souvenir qu'il y avait trois choses, dont la représentation de la pensée par l'individu, etc., etc. Et j'essaie de me faire des mots qui, qui concordent. J'avoue que là, pour le coup, je m'en souviens pas de tout. Pour réviser, ça vous permet de savoir combien il y a de points, combien il y a de choses à faire, etc. Et c'est pas trop mal. Et ce moyen nénotechnique a été inventé par Alain Turing en 1936. C'était petit, petit, petit moment euh, révision. Bon, et eh ben je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, là. Pensez aussi, bien évidemment, à prendre un stylo rouge, euh, un stylo bleu, un stylo noir, euh, un blanco, une gomme, un crayon à papier ou un crayon de bois. Genre, il y a des gens qui disent crayon de bois. <rire> La meuf sceptique. Ça se dit, hein, je sais, je... voilà ouais, moi, je dis chocolatine, donc je peux pas critiquer. Et euh, pensez à prendre votre carte étudiante... Surtout votre carte étudiante. C'est tout et évitez de prendre à manger et à boire, ça casse les couilles à tout le monde. Vraiment, vous êtes pas là pour faire un petit <rire> un pique -nique. Je suis désolée, je passe un coup de gueule, mais j'en ai trop marre des gens qui mangent et qui boivent pendant des heures. Il y en a une mal à amener le café, le thé, tout genre. C'est fou. Bref, <rire> c'était mon petit coup de gueule de la fin. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve mercredi dans une vidéo où je ne serai pas toute seule puisque je serai avec Quentin. Tiens, je suis studiote comme ça. Bon, je les gars, je suis devenue grave et c'est un truc de ouf. Je me reconnais plus. Je suis une nouvelle personne.